Salut tout le monde, nous sommes pour un, pro un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Dans cet épisode, nous allons commencer par nous attaquer à... aux deux pays Bosnie-Serbie. La Serbie, il reste plus grand chose. La Bosnie, il reste beaucoup. On mangera pas tout probablement parce que ça fait trop d'un seul coup. La Serbie, j'ai pas besoin de l'aide de la Bohème. Euh, demandons Visoko. J'ai en un je sais, j'ai un doute tout d'un coup. Je crois que j'ai cliqué. J'avais mis maintenant ça à 0. Pas le truc le plus malin à faire juste avant de déclarer une guerre. Donc on a des armées qui vont ciger, et des armées qui vont poursuivre. Une armée qui va poursuivre plus exactement. Encore à Sania. Je me disais bien que ça me paraissait curieux d'avoir une révolte. C'est que c'est pas moi. C'est eux. Prenons enfin, Ils sont un peu plus proches. Ça va faire beaucoup de chemin. Je pense qu'on' est jamais capable de gérer tout seul. Là, ils vont s'affronter. On va ramasser les miettes. What J'ai perdu. Je suis arrivé le jour de la truc. et déjà que j'ai perdu. là c'est pas grave autre stratégie on s'étale jusqu'au moment où ils n'auront plus de province bon, on va dire qu'ils ont plus qu'une province vu que j'ai pas accès fin du siège je ferai pas mieux Allez voilà, bien désolé. La dernière province libre à eux qui n'est pas sous siège. Très sympa à la Bohème de bien vouloir venir, mais... C'est pas très utile. Continuons nos claims sur la Pologne, même si a priori... Oh, J'ai une armée qui reste là-bas depuis sûrement trop trop trop longtemps. Je sais pas où est le les 20 000 hommes d'Aja, mais ils avaient 20 000 hommes hein, pendant la guerre ils ont dû faire des coupes importantes dans leur budget Avec, pour se retrouver à 6 000 pas capable d'affronter 8 000 rebelles heureusement ils ont un maître très puissant c'est pas plus mal c'est à dire qu'ils ont si ils ont pas d'armée puissante ils seront pas trop rebelles Le fort est tombé, donc la serbie logiquement va se rendre quand j'aurai un diplomate. On va l'enlever ici, Oups, je vais faire la paix plutôt, avec eux. Apparemment je les ai mis en... leur province représente 40, ça me prend 43. On prend 41, ça m'a l'air bon. Pourquoi il ne veut pas me donner plus d'argent Voilà. Quand tu fais match clic normalement, euh, il donne l'argent maximum. Là, il refusait. Donc, j'ai dû euh, cliquer beaucoup. Voilà, et. Hop, je vais la Bosnie et la Valachie, du coup. Et j'ai la mission de couvrir la Bosnie. Et ça va me donner de contrôler le Danube. En fait, j'avais 4 armées. Ou alors. Non, c'est bien ce que je croyais. J'ai 4 armées. Enfin, je croyais qu'il y avait peut-être une poignée de soldats uniquement. Intégration locale. Ou... Continuons en l'égalisme. Une autre révolte. Où ça Ici. Voilà, donc les Bosniens pourraient disparaître. Question. Qu'est-ce que tu me prépares comme quoi si je fais ça Il y aurait l'Autriche. L'Autriche, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a de très dangereux Venise, c'est un peu trop aussi. Est-ce que si jamais je laisse cette province-là, il n'y aurait plus l'Autriche. Et il y aurait Venise tout pile. Donc, c'est une paix à faire, ça. Hein 31 décembre. On va leur demander de l'argent, du coup. Et on prendra leur province une autre fois, en espérant qu'ils ne se trouvent pas de bons alliés. Il y aura Ferrari par contre et Gênes, ça je pourrais rien y faire, et Naples. Bon, c'est le risque hein. On va envoyer maintenant. Tout légitimer. Ferrari ils sont gros, il faut que j'évite de les avoir dans la koa quand même. J'avais oublié qu'ils étaient si gros, je me disais, il n'y a pas grand monde dans les peuples italiens qui se qui pourrait être dans la coa eh ben, peut-être parce qu'il n'y a pas grand monde en Italie tout court. On a 45 avec l'Autriche en prenant cette province euh, de moins. Euh... Ouais, je suis en train de me dire que je me suis trompé, non j'ai envoyé trois armées, c'est juste qu'il y a 8 cavaliers qui. qui étaient tout seuls. Ah maintenant, bah ils étaient là à Jam. Ils ont pas perdu leurs 20 000 hommes. D'accord. Euh, L'Arménie, petit pays indépendant. Euh, je peux pas euh, les revendiquer facilement. On va abandonner là, Varsovie. Ah, ça a déclenché la quoi quand même. Je vais passer à la Moscovie. Le truc, c'est que Mamelouk et Transoxane peuvent rejoindre quand ils veulent. Ouais, là c'est bien parti pour tous les pays se rassemblent bien contre moi. Euh, du coup, je me dis qu'au lieu de faire des revendications directement sur l'Arménie, on va améliorer nos relations avec nos alliés actuels. L'Espagne a probablement plus de troupes, mais bon, 40 000 bohémiens, on dit pas non. On dit oui, oui, oui. Euh. J'aime pas trop perdre de la tradition terrestre, on va augmenter le coût des techs après avoir pris la tech Non, je peux pas, c'est toujours trop cher. En revanche, ce que je pourrais faire, c'est développer une province, celle-là par exemple. qu'elle a un contact terrestre avec Gêne. Gêne qui ne m'aime pas, mais qui pourrait m'aimer si j'améliore suffisamment mes relations. J'ai commencé par améliorer avec Ferrari pour pas qu'il rentre. Je crois que je me suis raté, je sais pas. Ouais, je me suis raté, tant pis. Gêne et Ferrari, ils sont gros, ils représentent à peu près le, le nord de l'Italie. La Pologne, il ne peut pas rentrer, c'est bon. Pologne et Autriche, euh, c'est deux gros pays que je veux pas voir entrer euh, en Europe. Sileï, je m'en fiche un peu. Pareil, Galice, Volsny, c'est tout petit pays donc. Euh, L'Arménie, elle est toujours pas défendue. Transoxiane contre Timoride. Transoxiane gagne assez large. Les petits pays qui se sont libérés, les phares, les yats. Je pourrais les vassaliser. Je sais pas ce qu'ils ont comme revendication. Mince, une province à côté. Phare peut-être. Yeah, ce serait souhait d'avoir comme vassal phare. Le truc c'est qu'il faudrait que je... je gère parfaitement avec Ajam pour que Ajam soit mangé d'abord et après j'ai les phares. Parce que sinon. Il va me dire que j'ai des problèmes légitimes si à lui, je pourrais jamais rien faire. Pas l'impression que ça avance très vite, ça. Pourtant, ça avance de 3 par mois. Ça fait quand même fin en 1604. Ça m'occupe un diplomate en attendant. Heureusement j'en ai deux autres et pas un seul autre. Pourquoi je suis un négatif en revenu Il faut que je mette euh, mes troupes au repos en fait, simplement. 24, 31. 31 ça se fait. Compagnie commerciale du Macrèche. Je pense que c'est la Perse ou Bassora. Mach créé charte pour la Perse. J'ai plus de provinces à donner. bah On va faire le test, on verra. Là, j'ai donné mes provinces perses. Est-ce que Basie, par exemple, j'ai jamais fait l'état de Tarmani Ah non, mais si jamais c'est en vert sur cette carte-là, c'est parce que c'était dans le Samche. Passera, c'est pareil. Il paraît qu'il y a des provinces que j'ai pas ajoutées. Peut-être ces dernières là. Ouais. Ajoutons-les. Voilà, et du coup maintenant j'ai 30 et 36. Ou ouais, alors ça c'était pas actualisé. Non, 30 et 36. Toujours très loin de ce qu'il me faudrait. Il manque euh, un nœud commercial important et pas mal de provinces sur Bassora Sur la Perse, euh, bah, j'ai donné beaucoup de trucs à mon euh, salle, donc euh, pas des trucs que j'ai en moins moi. Est-ce que la Moscovie a trouvé une technique pour déclarer la guerre Guerre d'indépendance de la Suède. gagné euh, La Suède, je peux pas leur imposer la paix. Peut-être, mais il faut que le Danemark me kiffe pour ça. Ça me permettrait d'entrer en guerre contre la Moscovie. Comme ça, je les sors de la KoA. Et a priori, ça va effrayer Mamlouk, Yémen et tout. Et je serai en guerre aux côtés de la Pologne, de la Lituanie et du Danemark. Ce qui représente... Et des Pays-Bas, ce qui représente un bon ensemble de pays. Oh, L'Écosse est énorme, elle a battu l'Angleterre. j'avais pas vu ça. Et Non seulement elle a battu l'Angleterre, mais en plus, à mon avis, elle est en train de continuer sa conquête de l'Angleterre. Eh bah, ben, c'est la première fois que je vois une Écosse aussi puissante, alors que l'Angleterre n'a pas été envahie par d'autres pays sur son île euh, originelle. Elle a perdu ses territoires en France, mais à part ça... Et la France ressemble vraiment à la France actuelle, à l'exception de cette petite province. Euh, Rétois et Cambrasis, je crois que ça n'est pas en France. En revanche, ils ont Strasbourg, Messin, Lorraine... Messin, pas sûr. Strasbourg et la Lorraine, oui. Et Mulhouse... Est de je crois. Je connais pas exactement la frontière de la France actuelle. Continuons à convertir doucement. Est-ce que je peux imposer la guerre à la Moscou Imposer la paix Je oui, j'ai des suffisamment bonnes relations avec le Danemark. Euh... La transaction n'est pas dans la cour parce que on a une trêve, non Parce qu'ils sont en guerre contre les Timourides. Peut-être que je devrais les attaquer avant qui ne puisse faire quoi que ce soit. Ça veut dire encore prendre des provinces pour moi, donc ça va faire encore trop dans la capacité de gouvernance. Là, je prends du plus 1,8 en expansion agressive, moins d'amélioration des relations, coût des conseillers, coût des légitimisations, Ça, c'est encore plus embêtant à mon avis. Après, je peux... Non, je peux pas. Il faut que je monte en tech administrative. Je crois pour... Euh, au niveau de 17. Oula, c'est loin. Il n'y a pas une doctrine qui permet d'augmenter de, de, ça. Regardez surtout les administratives. Religieuses, ça m'étonnerait. Voilà. Reçon. très intéressant de ce côté là idéalement il me faudrait un pourcentage en plus de tout ce que j'ai peut-être dans les aristocratiques les autres militaires j'y crois pas trop non je vois pas euh, je vois pas Comment ça se monte ça Technologie, valeur de base, rang politique, réforme gouvernementale, régime politique ottoman, j'ai déjà un plus, et développer l'administration. Euh, et développer l'administration, ça monte de 0,59 et ça dépend de l'autonomie locale moyenne. Comme j'ai euh, 28% d'autonomie, j'ai à peu près 72% de contrôle du pays. Et donc c'est censé faire 10 fois 72 par an. Le Danemark même moins, je comprends pas pourquoi. Si est même bien, mais... L'ordre de Livonie est en guerre. Est-ce qu'il s'est fait attaquer par la Pologne Attaquant face à la Pologne dans la reconquête teutonique de Ploch. Il croit que l'ordre teutonique et l'ordre de, de Livonie suffit pour peser contre Pologne et Danemark Ouais, laissons-les tranquilles. Pauvre petit paysan. Euh, dans les lois, il n'y en a pas qui augmente la... la capacité de gouvernance. En revanche, il y a des trucs... Ah bah voilà Droits fonciers des oulémas. Ça leur fait 5 de loyauté, 5 d'influence. Moi, je perds un peu du pays, je perds de l'absolutisme. mais j'augmente de les marchands aussi, on va leur donner des droits fonciers. Euh, bah du coup, je dois... on va sacrifier les ou les mains. ou les marchands, peu importe. Bon, Faudra comme ça. Voilà, on leur demander puissance euh, truc. Faut pas que je perde trop du pays non plus. Donc on est repassé en positif. On va pas faire de. À moins que j'ai des états super intéressants, on les fera pas. Moscou 0,26, c'est bien, bien, bien. Ça c'est une province commerciale, là aussi d'ailleurs, et là encore, là je peux pas faire des provinces commerciales, et là j'ai une mine d'or. On va faire ça, on va s'arrêter là. Comme ça j'ai encore de la marge. Et c'est là que je peux grossir un petit peu. Ou alors euh, finir l'annexion de la gemme sans avoir trop de soucis. Transoxiane a rejoint la quoi Trop tard. J'aurais dû attaquer avant. Probablement. Nogai il n'y est pas. J'ai pas de revendication sur Nogai. Que je sache. J'en ai une en Arménie par contre. à partir de maintenant. J'en ai plein sur le même look aussi. Alassane, je préférerais attaquer eux par exemple en 67, en avril 67 Ok, bon, on va attaquer Alassane. Il est allié à personne, pas bien sécuritaire pour lui. Et je pourrais pas tout prendre, mais je pourrais prendre beaucoup. Province Côtière m'intéresse plus pour euh, relier. Ou alors euh, celle-là par exemple, le du désert. Euh, donc, j'ai une armée là, une armée là. On va en amener une dernière et dire que ça suffit. Du coup, pas besoin d'entrer en guerre contre la Lituanie, la Moscovie plutôt. Le Danemark perd contre la Suède et la Moscovie. En vrai, si on pourrait aussi entrer en guerre contre la Moscovie. Sinon, on dit que je me fais l'Arménie. Non, ils ont rejoint oh, j'ai pas fait gaffe je suis pas allé assez vite en fait c'est vrai que maintenant là, tous les pays qui peuvent sont cachés maintenant les timorides 68 bon, je parle des timorides alors je peux encore attaquer cette province là et prendre des territoires pour Ajam c'est plus idéal à la chaîne il avait pas d'alliés Je l'ai laissé se cacher. Voilà, ce sera la fin de la courte histoire d'indépendance de l'Arménie. La grande horde, ils sont pas dans la coin, non Si, ils y sont. Le Danemark, je peux pas les... Les poussé à m'apprécier plus que ça. Euh, Ferrari, par contre, je pense franchement qu'il devrait arrêter Est ce qu'il fait. Moscovie s'est retiré de la coalition contre moi. Yes. Ça reste gros, mais par exemple, si j'attaque la Transoxiane, oh, s'ils sont plus que moi et de beaucoup le truc c'est que la moscovie est tellement enfoncée dans la dans l'expansion agressive qu'elle risque de re-rentrer à la fin de la trêve et puis c'est tout à moins qu'il n'y ait pas de pays assez puissant pour euh, pour garantir la, la sécurité si je puis dire de la quoi j'ai plus de quoi attaquer les timorides Aïe, aïe, aïe, c'est plus de raison de guerre. J'ai de quoi attaquer moins de raison par contre, et c'est du gratuit. café. On voudrait bien être mes vassaux, mais c'est un peu long de... Des systèmes de vassaux. Ah, ils sont allés à phare, à la limite. Euh, c'est une occasion d'attaquer phare. Est-ce que ça m'intéresse d'attaquer phare Pas tellement. Ça me permet de grossir, mais c'est des gens qui n'ont pas d'expansion de... agressive sur moi. Ou Faut... sur lequel j'ai pas d'expansion agressive, pour le dire autrement. Euh, en revanche, ce que je pourrais faire, c'est m'attaquer à la Moscovie. Elle a quitté la Koa. Euh, autant la l'abattre euh, tant qu'elle n'y est pas. La Moldavie, puisqu'elle est alliée à la Moldavie, pas la Suède. Et j'ai beaucoup de provinces revendiquées sur la Moscovie. Oui. Allez, on va faire ça. Afghanistan a rejoint. La Bohème a moins de troupes qu'avant Bohème a pas vraiment grossi Elle a pris ses provinces sur la Saxe ou elle en a perdu une Non, elle a pris sur la Saxe Ah, et elle a récupéré ces provinces-là qu'elle avait perdu je sais plus quand C'est une bonne nouvelle C'est marrant qu'elle ait gagné du territoire et perdu de l'armée bon. Euh, Moldavie, non, on ne va pas les impliquer en cobilligérant. On va attendre que mes troupes soient un peu plus placées Faire la avec Timorid, je ne peux rien faire contre eux on raison, ça se soulève. Je me suis éloigné, il me reste une armée sinon. Ouais, je sais pas de combien d'armées j'ai besoin pour affronter la Moscovie. Probablement pas tout ce que j'ai. On va réactiver les forts. Voilà, peut-être faire une armée ou deux. 143 sur 164 histoire 2 alors parce que j'ai pas des finances euh... oh yaya yeah, yeah, j'ai des super machins à faire faut pas que je m'endette trop non plus enfin faut pas que je, je perde tous les sous que j'ai économisé parce que ça risque, je risque de perdre des sous pendant la guerre euh, et l'institution elle est arrivée dans une de mes provinces elle va encore coûter euh, 4000 à peu près bon j'ai je l'ai montré mon vite 4000 je les prendrai à la la, la Moscovie Je sais pas pourquoi ils s'appellent encore la Moscovie hein. c'est moi qui est Moscou non je rigole ils ont le droit s'ils veulent on a éliminé l'armée de leur seul allié je suis plutôt content ils ont pas ils ont pas réussi à devenir forts contrairement à nous, alors que j'ai pas pris énormément de provinces à eux, clairement. Oh, c'est tombé très très vite. Je sais que c'est pas ma guerre, mais je vais quand même décider un petit peu. Alors... Orban a adopte la culture albanaise, ou well, alors on fait quitter un truc et on reçoit un turc, réputation diplomatique, moitié prix. Prenons le turc, c'est pas la même catégorie mais c'est pas grave, on a des conseils pas trop chers là. Soit des moitié prix, 2 et 3, soit des niveau 1. Les forts avancent peu. Et je pense qu'ils sont passés au fort de niveau 4. Non, c'est juste euh, peut-être pas beaucoup de canons. Ah, J'ai un pourcentage très déséquilibré. Allez fusionner avec une autre armée pour que ça redevienne un peu plus équilibré. Qui vont sur cette province, il faut que j'y sois aussi. Voilà, tout le monde se bat dans la famille royale. Enfin, se bat si nécessaire. 6 de sièges c'est beaucoup mieux. Oups, ah, je suis parti. Oh, on est encore à 28. Mystère. C'est comme il n'y a pas un jour qui est passé où on ne faisait pas le siège, j'ai beau avoir bougé, ça n'a rien changé. Mais je croyais que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Hop, hop. on les a découpés en deux par euh, plus distinctes. Non, on va le garder comme ça. Hop. Une armée qui va aller soutenir de ce côté-là les sièges. J'ai une autre armée ici, ouais. Hop, un fort de plus qui va être assiégé. C'est un peu compliqué comme détour, plutôt compter sur la chute du siège de Molasque. Nizhny Novgorod ça tombe. Kazan ça tombe, c'est le la chute des chutes. Hein. on va les attendre. Ferrari attaque Venise montrer à quel point ils sont devenus puissants avant ils aient une province maintenant ils se permettent d'attaquer Venise qui aura quand même euh, quasiment tous ses territoires de base alors ça se tape sauf que pas forcément j'ai plus de généraux je peux pas vraiment en embaucher un hein. Venise défend les réformés. D'accord. Ça ne fait pas trop chaud ni trop froid. Je sais que c'est pas ça l'expression, c'est pas grave. <rire> Allez, peut-être que vous pouvez donner un coup de main. Ça aurait été utile, probablement. J'occupe... Euh... Non. Add... C'est celle-là. Ils sont rouges. Ils savent qu'ils ont perdu. Oui, l'Espagne passe si elle veut. Ah, il me donnerait pas mal de territoire. Il, fait une... il propose une paix type IA. Et généralement, je demande plus que les IA. S'il est s'est retirer de la coalition. Voilà, c'est le premier à faire ça. Ils devraient tous faire la même chose. Une conversion terminée. Il y a des séparatistes qui vont se faire écrabouiller. J'ai une armée ici. On va servir pour effrayer... Ou oh, alors celle-là, elle va là-bas. Et celle-là, elle va là. Elle va là-bas, mais elle va passer... Non, Zéato, bon, le, la mine d'or euh, des montagnes, euh, la chaîne de les confins de l'Europe. Euh. C'est curieux que je vois jusqu'à la Chine en étant ottoman. Je vois très bien le Japon, les Manchus, les territoires perdus du Man Manchus, mais pas le nord de l'Europe et pas l'Afrique. Bon je vois les côtes pratiquement toutes les côtes naissons les circulations style Il faut juste que je vérifie que ça ne concerne pas des trucs que j'étais en train de convertir. Apparemment c'est bon. Transoxiane se retire. Parce qu'ils sont en guerre contre Tchagata et Uzbek. Considère que c'est une guerre assez prenante qui pourront pas. Défendre euh, les autres membres de la coalition en cas d'attaque. se retire. ou j'ai perdu une bataille. 29 000, ils sont un peu trop. Bon, ça va être temps de faire la paix. Hein. Qu'est-ce que je demande, moi Ça. Euh, Naples prend 9. Ça n'impacte pas suffisamment la... Là la Pologne ni les ordres euh, teutoniques ou livoniens. ils ont pas des provinces sunnites Oh là ils en ont une bon, c'est un peu une tentacule que d'aller jusque là bas mais on peut faire ça ça implique toujours pas La Galice bosnie prend beaucoup ça dépend peut-être de la capitale, et la capitale de la Pologne, elle est deux pas plus loin que celle de la Galice-Vosnie par rapport à moi, et peut-être encore un peu plus par rapport au territoire que je prends. Ça va vraiment beaucoup d'expansion agressive sur euh, la Moscovie, cest à que je ne me... je risque pas d'avoir la... les... Les... De... de les empêcher d'aller dans la quoi, quel que soit le, le motif. À prendre quand même ça coûte pas mal de points ça me fait beaucoup de territoire en plus ce qui est bien dans une certaine mesure c'est parti euh, on s'occupera du reste dans un prochain épisode